Roi des c'est plutôt fort. As du casse, prof ou macaron. Le roi des c'est plutôt cool. Le professeur, hier, on a fait un top 1 avec. Après, c'est la compo qui nous a aidé aussi. Hein. Mais le perso me paraissait pas mal. On va partir sur le... El profesore. Et euh, je pense que macaron est également un bon perso. Ok. Alors Plusieurs stratégies s'offrent à nous. Euh, J'ai vu des joueurs faire le pouvoir T2 et après ils peuvent partir sur une espèce de Jiff Curve. Euh, je pense que c'est bien si t'as pas le. Si t'as pas une créature token. On considère toujours la Queen comme un token. Donc on va plutôt prendre la quenasse. Après il y a des stratégies où on rush un peu la taverne, mais on peut le faire également avec ça. C'est-à-dire on va dans la taverne 6. Ouais, il y a un truc comme ça à faire. On va dans la 6. Euh, dans la, dans la, pardon, on paye 6 pour aller dans la 3 Dans la 3 on fait 2 achats vous... Et en fait sur les 8 gold on se retrouve dans un 5 plus 3 égale 8 Je pense qu'on va peut-être faire un truc dans ce style là Après ça va dépendre de la taverne 2 Si elle est bonne on va l'acheter évidemment la Est-ce qu'en cours de partie tu changes de race si tu vois que tout le monde joue Undead Non je... Par contre je ne... je ne force pas Undead Je tends vert Grosse nuance c'est-à-dire que je pense qu'Undead est, est un peu devant de en termes de puissance. Donc si jamais j'ai le choix entre partir sur une bonne synergie euh, Murolog, Dragon ou autre et partir sur une synergie Undead, je vais plutôt aller vers Undead. Mais si on me propose une très mauvaise carte Undead ou une carte Undead proposée trop tardivement et des cartes qui peuvent améliorer la compo, je sais pas, Uran, euh, Naga que j'ai déjà, je vais plutôt garder la compo que j'ai. Euh, je fais pas des switches juste pour Undead. Mais je tends vers quand même. Je pense que vous avez une chance de Donc, non, non, je. Les changements de race, ça marche pas trop. Et Après, parfois, t'as as pas de compo. Parfois, t'as juste des bonnes cartes. Et il faut pas se dire, j'ai une compo. Dure tu vois C'est okay. très clair ce que j'ai dit. Et tu vois, parfois, t'as juste une bonne carte démon, une bonne carte murloc, une bonne carte machin. Et en fait. T'es un petit peu tardif dans la game, c'est-à-dire que t'es déjà dans les tours 6-7. Faut pas te dire, bon, bah, j'ai une compo ménagerie, je vais essayer de construire avec ça. Parfois, on va te proposer un Undead ou n'importe quelle carte qui est vraiment une carte de construction, mais après, pour ça, il faut connaître les cartes de construction. Il y a des cartes qui sont des cartes de tempo, et il y a des cartes qui sont un peu plus des cartes de construction. Euh, alors, bon, c'est pas des mauvaises cartes hein, qu'on nous propose. Après, lui, il a Up, donc euh, j'aurais tendance quand même à vouloir le suivre. Et j'avoue que ce sont plutôt des bonnes cartes. Et je pense qu'avec ce pouvoir ça a du sens de up. Ouais. c'est Honnêtement c'est vraiment parce qu'il a up. Et qu'on peut se permettre de le suivre parce que ça va faire égalité. Mais c'est vrai que à moins qu'il ait acheté un mousse. Mais c'est vrai que normalement on est là on achète les cartes elles sont belles. Et j'avais envie d'aller dans la 3. Ok. Ok. Euh, ouais, ouais, ça se passe plutôt pas mal. Jardinier, je pense c'est vraiment une carte C dans la méta. Donc jardinier est très très strong. Et puis euh, plein le dos, ça marche assez bien avec le jardinier. Donc là, je suis assez content de moi. Je vais booster à fond mon jeune homme, en plus. J'ai les gemmes pour lui. Je suis très très content de mon early game. C'est bien le tracker pour pouvoir lire les cartes de l'autre côté. Ouais, ouais, c'est chouette. Mais ça m'oblige à jouer avec deux trackers. Enfin à installer deux trackers. En fait là ce que vous voyez c'est le... Ça c'est le widget. Ils appellent ça le widget Firestone. Moi j'utilise le tracker Firestone. Mais l'extension qui fait que vous pouvez voir les cartes c'est Hearthstone Deck Tracker. Je dois quand même avoir Hearthstone Deck Tracker. C'est pour moi moins bien mais... Dans cette méta je suis tempo ménagerie jusqu'en mid game. Et selon mes tripes je me dirige vers un build. Mais j'ai tellement du mal à bien choisir tellement les compos sont nombreuses et méconnues Ah en fait déjà tu fais une grosse erreur C'est à dire que j'ai l'impression que tu sais déjà quel compo tu vas jouer En fait les tours X plus 1 doivent impacter tes tours X, X plus 1, X plus 2 etc Donc c'est à dire que tour 1 tu vas le décider en fonction de ton tour 2 Tour 2 tu vas le décider en fonction de ton tour 3 Ce qui s'appelle la curve et le truc, c'est que décider d'une compo à l'avance, décider d'une tempo à l'avance, c'est pas bon. C'est en fonction de ce qu'on ce qu te propose. Tu peux pas te dire, euh, bah, ça, ça va rentrer dans ma ménagerie. Tu vois Là, on m'a proposé ça, mais si on m'avait proposé deux mandépines, d'épines, bah j'aurais pris deux mans d'épines. Donc, tu vois Et peut-être toi, t'aurais dit, bah non, ça, ça rentre pas dans mon truc ménagerie. Tu vois Donc là, on va... Euh... Alors, ça, c'est intéressant. Euh... Ouais, c'est assez intéressant. C'est rigolo quand même avec ça. Alors, il y a deux écoles. Soit on achète éclaireur pour qu'au prochain tour, on puisse se mettre dans le spot où on vend éclaireur. Pour faire le pouvoir plus ça. Après ça on peut le délai hein, dans la 5 hein, honnêtement. Parce qu'avec ça si on a l'abomination abominable on est les rois du monde hein, et on vit au sommet. Hein. donc. Euh... Là je peux avoir le petit uran. Ouais bah la mousse ça marche aussi. De toute façon l'idée c'était d'acheter ça et ça. Ouais, donc quitte à acheter les deux, je fais pas le roll, et comme ça je me donne la possibilité d'avoir un mousse, je me donne la possibilité d'avoir le Uran 3-1, le Uran 1-2 pour des gemmes. Ouais. ouais, plutôt cool. Ça tient, c'est important. Alors là on peut faire le pouvoir si on veut. Euh, après il faut voir, parce qu'on est vraiment quand même pas mal. On a vraiment une belle belle texture. Donc là, c'est up, c'est sûr. On peut soit faire pouvoir, soit essayer de se set up. Alors, c'est un peu, un peu tricky. Mais on peut essayer de se set up sur le prochain tour. prochain tour, ça, ça coûte 8. Et on aura 9 manas. Ah C'est pas évident. Euh, non, c'est pas évident. Ça coûte 8. On aura 9 mana Donc, il faudra, même si on prend chat, il faudra quand même vendre quelque chose on board. Et pas très agréable. Je pense qu'au prochain tour, je peux juste cliquer et roll. Et dans ce cas-là, je fais plutôt ça pour équilibrer ma tempo. Vous voyez, mon X plus 1 va vraiment impacter mon X. Mais ça, c'est la, la base de tout. Même la base de la vie. Ce que tu fais demain impacte ta journée d'aujourd'hui, en somme. Ce que tu fais dans un an impacte ta journée d'aujourd'hui. Le truc, c'est que... Là, je vais faire ça. Et comme ça, au prochain tour, j'aurai juste 8. Et comme ça, j'ai plus de tempo. Bon, lui, est cool. Il est cool. Hein est très cool. Les squelettes c'est pas mal. Après, je peux le donner réincarnation, ce qui est important pour la compo finale. Les squelettes, c'est cool mais. On va lui donner réincarnation. C'est l'inverse non Ce que tu fais aujourd'hui impacte ta journée de demain. Euh... de facto oui mais théoriquement ce que tu vas faire demain impacte ta journée d'aujourd'hui enfin, je sais pas peut-être c'est que non mais c'est peut-être que dans mon travail peut-être que pour moi ouais remarque non non c'est con parce que si t'es salarié ça change rien genre euh, aujourd'hui demain c'est la même chose non non c'est con c'est pour les indépendants mais pour les indépendants aussi je pense Alors, donc là on va juste faire le up, comme prévu. Up un roll. Et pouvoir sur lui encore. important de le protéger. Très bien là. Marty McFish. Ah non, c'est pas pour tout le monde, ouais. Comment le futur peut impacter le passé Comment le futur peut impacter le passé Bah, Ce que tu fais dans un an. Ce que tu as prévu de faire dans un an. Pas ce que tu fais, ce que tu as prévu de faire. Tu vois Là, sur le jeu, par exemple, je prévois que tour 5, je vais up. Juste faire up et roll. Sur un tour un peu risqué où les adversaires ils peuvent tempo. Typiquement, lui, il est 4. Et il a fait un triple, donc lui, il est très tempo. Donc, je dois équilibrer ma tempo au tour précédent. Si par exemple, dans un an, tu décides de... Euh, tu te dis, bah dans un an, j'aimerais bien acheter une maison. Bah Tu vois ça va impacter ton, ton présent parce que tu vas peut-être essayer d'économiser un peu plus d'argent. Tu vas dire bah, peut-être que cette année, je ne partirai pas en vacances. Peut-être que je vais essayer de faire moins de restos. Peut-être que je vais, je vais essayer d'économiser un peu. Enfin, je dis une maison, c'est une énorme somme. Mais par exemple, je sais pas, une moto ou un truc comme ça. Donc, si dans un an, tu te dis j'aimerais bien acheter une moto ou un petit bateau, bah tu commences à économiser. Donc, euh, voilà. C'est dans ce sens-là. Tu fais pas des actions sans savoir, enfin euh, si mais après ça veut dire t'es fou, soit t'es fou, soit t'es bêta, mais en général tu fais pas d'action euh, sans savoir euh, qu'il en résulte, quoi. Bon on est devant, enfin, après le tracker on lui fait pas trop confiance dans, pour, pour le moment, j'ai l'impression. Ok, bon, on a, on a pas pris BZF. Après, lui, il est méga méga tempo. C'est cool hein, de prendre que 5, veut 6. Oh, il est doré. Bon, là, on va cliquer. Oh, waouh. Il n'y a pas un play là où. Oh, il n'y a pas un play Ou je vais chercher la 6 avec ça Sans blaguer. Je crois que oui, hein. Ah, je crois que oui, hein. bon, C'est assez fou ce que je suis en train de faire, mais... Euh, je vends euh, le clan. La 6-2, plutôt le clan. Bah, je sais pas. Le clan, il met... Euh... C'est une équivalent d'une 6-6. 2-4-1, je pense que c'est nul. Ah. Oh Je crois qu'un serviteur, allié meurt, gagne son râle d'agonie. Alors. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal parce que.. Ouais. C'est pas mal parce que ça proc avec euh, les, les éternels. Après, ça c'est vraiment un monstre plante. Hein. Ouais, ça c'est un monstre plante. Ça, je... c'est peut-être plus tard, mais. Et on va prendre euh, la toxie ça hein. on donne des lives au truc vous vous dévoreur tous les jours euh, l'autre elle est intéressante hein. si tu commences à jouer avec les éternels alors après ça dépend soit tu joues avec les éternels soit tu joues avec les vraiment les rip les crabouilleurs Soit tu joues avec euh, la Sœur Murme-Mort, il y a plein plein de compos différentes. Mais c'est vrai que moi, je l'ai essayé hier, l'abomination le, le, abominable, et elle est elle est quand même bien bien sexy. Ah, nice. Oh non, on l'a pas tué. Là, on prend une tartine. Hein. Mais bon, dommage, dommage. Merci le tracker, en tout cas, de me faire du mal. Hein. à toi. On va recliquer, et c'est le dernier que l'on a. Ah voilà, l'évocatrice Éternelle. Ça, c'est pas mal, ça fait des triples. Baron des eaux. Ajoute deux squelettes à un. On peut faire plein de triples avec. Après, est-ce que. Baron des eaux, on fait des triples Est-ce que c'est si intéressant que ça Pas sûr. On ouais, va plutôt prendre l'invocatrice qui est très cool. Boubou divin, réincarnation. Oh bah écoutez, c'est un sacré body. Oh C'est un sacré bébé, ce truc, hein On va la taunter, non En tout cas, on va prendre le taunt, c'est sûr. C'est goldé, ça. Oh, mon Dieu, ce truc-là T'imagines si ça, ça doit sortir tel quel dans une taverne Honnêtement, c'est taverne 9 ou 10, ce truc. Hein. C'est un 14-7 Bouboudivin réincarnation qui, quand il meurt, met deux chevaliers et il va mourir deux fois. <rire> c'est infâme. Hein. Alors, je sais pas si j'ai la place de le taunter. Oh, je vais taunter euh, peut-être des pins dans un premier temps au Leroy. Oh, on, va, on va taunter dans des pins, je pense. Non, taunte pas ça, ouais. C'est vrai qu'il meurt jamais, mais on s'en fout, on va pas jouer. En fait, c'est bien de le taunter que si on joue le... le... Le, le nouveau baron avec. Le Titus. Le petit Titus. Ah. But. Mais euh, ouais. il a que si on joue le petit Titus. Que c'est intéressant je pense de le tonter. Sinon non. Là on s'en fout qu'il meurt à la fin. Enfin, on est strong. hein. Honnêtement on va faire. Franchement le top 1 là. Je le vois. Hein. La 3-4 tuer des démons peut t'embêter. Ouais tout à fait. On a plus le pouvoir, mais on est à 26 quand même. Hein. Bon, j'ai mis pas mal de gemmes là-dessus. Je pourrais euh, mettre les gemmes sur le, le putricide. Après, je pense qu'on est vraiment là on doit vraiment rechercher les grosses cartes. Le, le, le visquin blanche-tête est une carte intéressante. Est-ce qu'il l'est suffisamment Est-ce qu'il l'est suffisamment il est avec euh, avec la mort ok il y a le deuxième loup et il y a ça c'est pas de beast ça c'est une beast bah, mais elle a déjà réincarnation ça on va prendre on a un colosse le truc c'est qu'est-ce qu'on joue quoi bon, moment... J'ai envie de jouer la Murme mort. Colosse c'est bien avec la Murme mort. Colosse c'est bien avec la Murme mort. C'est quoi ce truc là, pardon Euh. Ouais on va, on va faire ça quand même, on va juste jouer des tons. J'aime bien ça, hein. ça c'est quand même cool à booster. Enfin, c'est un peu bizarre mais. Ah, Et je sais où je vais. Est-ce que je peux le tripler Non je pense pas. Je pense pas qu'il se triple. Non je pense pas. Il y a une création du plus je ne pense pas. Mais ça reste une bonne carte. Juste à le vendre au pierre plus tard, mais je pense que ça reste une bonne carte. On est que tour 10, hein, on n'est pas trop avancé dans le late. Hein. Même si la, les games se finissent tôt en, en début de méta. Merci Saze pour le soutien. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. Merci infiniment. Ok. ça ça se vend hein. ah ça c'est intéressant la nu baraque c'est ce qu'il nous faut hein. c'est un peu d'attaque je le vire lui hein. une recrue, tant que vous le pouvez. je crois que je vais virer lui également Et en fait, je vais faire ça. Je vais taunter lui. Et je vais taunter lui. Ouais. Voilà, ça, ça, ça a Boubou, ça, ça a Boubou. C'est quand même deux d'attaque à chaque fois. Je pense que c'est important. Parce que là, en vrai, si on n'a pas la dame Murme -Mort, bah finalement, on aura juste pas de stats. Alors, on aura un board qui, qui, qui est théoriquement hyper sexy, mais dans les faits qui ne va pas pouvoir tuer les grosses créatures en face. J'ai besoin à un moment de commencer à déclencher un gameplay euh, efficace, quoi, pragmatique. Donc, euh, on va prendre Anub, même si la dame Murme mort serait mieux, vu mon board. Et ça reste cool, ça. Même si on en a deux en vrai ça peut être pas mal. Ça c'est énorme en vrai hein. De... Fort Mobile peut rentrer tôt ou tard. Euh, alors je pense que c'est un... Peut-être un peu tard pour Fort Mobile. Je crois que c'est un peu tard pour Fort Mobile. Mais Fort Mobile ça marche bien dans des compos comme ça bien sûr. La dame urme mort est meilleure mais ça peut être très intéressant. Heureusement qu'on a le, la création hein. Bon ça c'est incroyable aussi hein. Ah lui c'était le plus fort du lobby Et on l'a battu hein. Par contre en termes de scaling euh, Il est gros hein. Ah nous on est pas mal aussi quand même On va se battre un peu pour les mêmes cartes Ce qui peut être problématique Est-ce qu'on on achète ça plus 7 Plus 5 sur une de nos créas Franchement c'est pas mal Tous hein. le les créas qu'on a euh, C'est loin d'être mauvais hein. On va prendre un deuxième colosse C'est des vraies bonnes cartes hein. des vraies bonnes cartes Ouais dommage de pas pouvoir dorer création. Mais bon ça il était vraiment très très cool. Hein. Il est quand même gros. Hein. On a fait trois pouvoirs dans la game. Bah les trois cartes on les a gardées. Hein. Même celle qu'on a fait de T4. Hein. Lui il est quand même méga strong. Allez ah, j'en parle même pas. C'est lui qui nous fait gagner nos combats depuis tout à l'heure. Hein. Mais plus on avance plus on va avoir quand même un peu de scaling. Ah, le, le, le perso est vraiment dingo mais je pense qu'il faut vraiment bien équilibrer là vous voyez on a eu une belle tempo il faut... je pense qu'il faut vraiment être très précautionneux avec les points de vie et il faut bien analyser les patterns adverses avec ce perso genre tu peux pas juste euh... partir sur une curve et dire je m'en fous de mes adversaires quoi. tu peux pas golficher c'est impossible merci chevreuil bob pour le soutien merci beaucoup c'est gentil merci pour ton aide très précieuse merci infiniment bon lui il a beaucoup de stats mais faut juste pas qu'il tape on à ma 26 maintenant C'est ah, trop chaud En plus il revient avec le Boubou le gars Ouais vraiment là je pense que le, La Nubarak il est très très important Il est même euh, C'est peut-être C'est peut-être la carte la plus importante de mon board presque faut enfin, me blaguer hein, la Nubarak. Parce que là on manque tellement de puissance. Ça c'est vraiment horrible, je vais le virer, je crois. Ça ça a taunt. Je me dis est-ce que. Ouais, mais fort mobile c'est un peu tard, on est en demi-finale. Non, je veux pas le taunter. Je vais prendre Leroy contre. Non, contre mort-vivant, c'est pas fou. Ça c'est pas mal peut-être le Gangrepa crabouilleur, quoique. Mounted, c'est jamais dégueu, non? Même si je suis en monomore vivant. Non. Ça, servirait à quoi? En vrai, est-ce que ça, ça sert vraiment à quelque chose? Si ce n'est booster ça. Je juste faire ça et. Voilà pour le dérangement Ah non pas 3-4 bah plutôt ça dans l'absolu Ok, bon. T'as raté la 3-4 Boubou Divin Non, je ne l'ai pas raté, je ne la, je la prends pas. Je préfère construire que Counter. Oh non, je ne la prends pas. tendu hein. Il a, en fait, il a trop staté ses Eternal Knights. Ouais. Il a trop staté ses Knights. Euh, quoi que, quoi que. Hein. On va passer, hein. Bon, on va quand même passer, hein. Quelle folie. Bon, on passe, hein. C'est dingue, hein. On perd pas un combat, quoi. Je pense que tu aurais pu faire un meilleur tour en arrêtant de roll plus tôt, comment ça Qu'est ce que tu veux dire par là En arrêtant de roll plus tôt c'est à dire On a le Titus, avec Anub, c'est quand même assez cool en termes de pièces ça se met plutôt bien avec ça. Ouais j'aime bien l'idée avec ça. Tu la Undead qui donnait plus de plus 7 et une autre carte très intéressante. Ouais mais alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une théorie qui est euh, assez euh, assez importante à maîtriser même si c'est une next level en gros à, 10, à oh, je, je vais essayer de simplifier le propos à 10 gold il y a des cartes que tu vas prendre que tu ne vas pas prendre que tu prendras à 3 gold donc en fait ça va dépendre de ton pourcentage de gold restant et en fait c'est vraiment l'analyse d'une carte, la puissance est directement liée au pourcentage de gold qu'il te reste. Donc typiquement, plus de plus 7 quand il reste 7 ou 6 gold, je prends pas, ça m'intéresse pas, C'est pas assez bon. Par contre, plus de plus 7 quand il reste 3 ou 4 gold, je peux la considérer en faisant achat, vente, vente, plus achat, vous voyez, tu vois. Alors je ne sais pas si c'est clair. Mais ça c'est important à maîtriser Alors si tu maîtrises pas c'est pas grave Mais si tu maîtrises ça te permettra de passer un cap Genre peut-être 8, 9 ou 10k Mais c'est quelque chose qui est euh, assez technique Et qui va se retrouver dans plein de situations Pour plein de cartes pour le coup Merci Emile80 euh, 8080. Emile80p merci beaucoup pour le soutien Oh non Oh non c'est bon euh, Merci à toi Et merci à jijuan Merci pour le prime D'où viennent ces théories euh, C'est les miennes C'est les miennes Ouais, J'aime bien théoriser le jeu, c'est important. Je pense c'est comme ça que tu peux établir un socle de, de technique. Enfin, la, la pratique se base sur la théorie. Hein, donc. Euh... Ok, Bon, il nous a pété mais on n'était pas si loin. Euh, le fort mobile. Là. On va prendre des colosses, hein, c'est des monstres. Hein. La compo des colosses. Hein. Bon, ça c'est trop tard. En vrai, Anubarak c'est la carte qu'on cherche. Hein. Ah, il est là. Bah, en vrai, euh... est-ce qu'on virerait Patitus Est-ce que ça, faut pas le virer Non, c'est con. Cool. Remarquez, euh, attendez, il y a lui. Attendez. alors ça c'est quand même pas mal hein. ça prend pas tant de stats que ça lui il est quand même plus intéressant parce qu'il va donner après donner donne réincarnation à un truc comme ça on s'en moque par contre ça peut donner réincarnation à ça je sais pas si c'est si bon Par contre, j'ai pas besoin de jouer Colossus, je pense, contre lui. Juste ça, ça devrait suffire. Comme ça, je libère une place pour euh, peut-être un taunt ou une connerie. Ouais. Merci d'embarras à 59, merci pour l'aide. Même principe avec les brocolis dans le frigo. Quand tu crèves pas de faim, tu les considères pas, mais quand ça devient à la S, tu les fais cuire. Ouais, ça marche. Dans l'absolu, ça marche. Hein. Non mais voilà c'est important de après euh, le moi j'aime bien ça et même si c'est un jeu d'adaptation c'est important d'avoir des. d'avoir une connaissance théorique, de dire bah c'est ce qu'on appelle le pattern, en soi le pattern c'est une connaissance théorique. Hein. Donc euh, je pense c'est important dans un jeu aussi compliqué, aussi stratégique quoi. Bon, bah même question pour le Sind quoi. Est-ce qu'on le prend Je pense pas moi. Ah ça c'est sacrément cool Ça c'est sacrément cool en vrai Ouais Ouais pourquoi on n'a pas joué le colosse C'est con mais on a gagné 10, plus 18 plus 5 non C'est énorme ouais, J'aime bien là ma compo elle est sympa hein Le mur -Me mort si on m'en a proposé 2 ou 3 Mais c'était trop tard c'était le tour précédent C'est la première fois qu'on arrive tour Que j'arrive tout. <rire> Pardon, c'est la première fois que j'arrive tour, euh, tour 16 dans cette méta. Normalement, c'est toujours. Euh... Excusez-moi. Non... J'arrive toujours euh, tour 12-13. Tour 13, normalement, c'est la majorité des parties. Donc là, je cherchais des colosses. Puis voilà. Et Anub'arak. Je vois, mais il y avait 7 cartes plus une autre et t'avais 6 pièces, mais je comprends que tu es roll quand même. Bon, c'est important, c'est de le comprendre. Toujours essayer. Bon là, en début de méta, euh, on essaye tous de progresser, donc il n'y a pas de, y a pas de, de, de vérité absolue. Hein. Mais à un certain moment, quand vous regardez un streamer ou un, un, une vidéo YouTube, toujours avoir le... Enfin, quand la personne est meilleure ou qu'elle est vraiment considérée comme meilleure que vous. Enfin, que vous la considérez meilleure. Toujours dans un play, essayez de se dire pourquoi il a fait ça, plutôt que déjà commencer par dire ah moi j'aurais pas fait ça. Se dire, essayez de chercher, de, de juste utiliser votre énergie à chercher pourquoi. Plutôt que dire ah non moi j'aurais pas fait ça, je pense que c'était mieux de faire ça. Vous voyez en fait, ne jamais remettre en question euh, quelqu'un qui est considéré comme meilleur que vous. Ça c'est important, enfin, moi c'est ce que je fais. Alors... Euh... Voilà, enfin, c'est un conseil qui peut paraître étrange, mais... Je pense qu'il va énormément vous aider à progresser pour le coup Il est sacrément gros le gars Bah ça manque un peu de puissance hein. Ouais dommage dommage Dommage dommage bah, on, on était 3 sur euh, mort vivant le problème, c'est que nous, on avait la compo, entre guillemets, un peu trop tempo, mort-vivant. Il aurait fallu un Ubarak plus tôt. Parce qu'en vrai, ce qui nous manque, c'est de la puissance. Genre, on a, on a une belle résilience avec ces colosses, mais on n'a pas assez de puissance sur les colosses. Donc, je pense que si on avait... En fait, c'est limite le genre de compo, vous voyez On part de cette game, et on essaye de, de théoriser quelque chose par rapport à cette compo. Donc, par exemple, ça, ça va faire, ça va faire pas mal progresser. Vous regardez votre compo, et vous dites, bon... Ça ressemble à aucune compo que euh, Mort-Vivant que j'ai joué précédemment. Voilà, là il y avait une compo Mort-Vivant basée sur murmure mort. Euh, là c'était pas Mort-Vivant. Là c'était une compo Mort-Vivant basée sur, euh, sur l'Éternel. Voilà, il y avait Éternel avec euh, Baron, donc vraiment mettre un maximum d'Éternel. Là il y avait une compo Mort-Vivant, bon basée sur les euh, sur les morts et parfois, il y a des compos vivants basés sur les écrabouilleurs, mais en général, il y a plus des boas. Donc là, on était sur quelque chose qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'on avait fait avant. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire qu'il faut essayer d'aller, de, de dire comment optimiser cette compo-là. Et vous allez voir que vous allez prendre de l'avance sur vos adversaires qui, eux, vont juste faire la game et vont relancer une autre game. Et en fait, ne vont pas euh, générer de la théorie et donc ne vont pas progresser finalement. Donc là, on peut dire que les colosses, c'est pas si mal. Mais c'est vrai que là, c'était un poil faiblard parce qu'il n'y avait pas assez d'attaque sur mes, sur mes euh, colosses. Parce qu'en gros, ça génère de la résilience. Hein. Euh, un gars qui génère des, euh, des morts vivants avec ça, euh, les colosses, ça peut les taper. Hein. Colosse, ça tape quatre fois. Hein. Donc, peut-être qu'il aurait fallu Anubarak avant. Et peut-être que dans cette compo, on peut vraiment essayer d'Anubarak gold. Bon, après, on est dépendant de la carte, mais mais baron vraiment le, le côté baron est, est important on peut vraiment essayer de se focaliser sur Anubarak Titus et ensuite mettre un, deux euh, et euh, d'autres cartes qui ont Boubou Divin quoi. vous voyez après des cartes Boubou Divin il n'y en a pas Bzef, mais il y en a quand même quelques-uns enfin il y a, en gros il y a les Colosses après il y a celle-là qu'on a créée Mes créations de Pucerifite ne sont pas folles ah si elles sont exceptionnelles tu rigoles c'était exceptionnel, mais je, je pense que c'est un, un angle de réflexion qu'on peut avoir, c'est vraiment jouer avec Anubarak et Titus, c'est quelque chose que j'ai pas fait hier par exemple, Enfin, j'ai pas vu beaucoup de monde le faire, mais je pense que ça peut être pas mal, alors évidemment ce sera quand même, je pense un peu moins fort que la compo Murm Mort, que peut-être la compo full euh, Chevalier Éternel, mais ça peut être une façon d'améliorer cette compo, c'est vraiment ce, voilà. Le, le, aller plus vite vers les Anubarak Parce que ce qui manque à la fin on le sent hein, C'est vraiment de l'attaque Nos créatures elles attaquaient Et la créature en face ne mourait pas Et lui restait 8-9 points de vie Donc si on arrive un peu plus tôt à setup Anubarak et ça Anubarak et Titus Bah en fait euh, sur nos hits On, on, on fait une, une, une vraie value Et je pense que ça peut On, on peut gagner comme ça Donc euh, voilà je pense que c'est une façon de jouer cette compo C'est avec double soleil un ou deux Anubarak, un Titus, accessoirement un Boubou Divin, mais bon ça on a de la chance parce que c'est le, le Putricide qui le donne. Et puis, euh, et puis voilà. Mais c'est intéressant. Hein et je pense que ça peut vraiment être une compo euh, colosse pour le coup.